bonjour non sont mais je vos sons mes chansons tu la dernière chanson que vous avez fait là Quelle chanson des vous qui fait ça Quel son Quel son les sons que vous avez fait là lequel a dit que gogo le pas de c'est pas vous continue eh, mais c'est vous moi je préfère vos sons hein si vous avez quelque chose là donnez moi non, ma soeur me dit Chante encore un son de moi, je vais voir. C'est vous qui avez chanté. Et t'y gars. Il y aura des gars. C'est pas vous qui a. Non, ce que tu vas faire là, continue de, de chercher ton artiste. Non, hein? c'est pas vous qui a. Appelez-moi les loups. Oh. Jésus. Vous vais... que tu es fan. Tu n'es pas fan. Mais je peux vous voir de vous. Moi, je chante des signes d'embêtement C'est pas vous qui avez chanté. Un jour le lien est malade à Ololo, c'est pas vous